Et bonjour, et voici le seuil de paiement atteint sur YouTube. Le seuil de paiement étant de 70 euros, je vais donc toucher 94,08 euros le 21 de ce mois. Alors pour cela, il faut environ 200 000 vues. Là, actuellement, je suis à 226 990 plus 337 abonnés. La progression est constante, hein, environ 2000 vues par jour. voilà donc euh, 94 08 afficher les transactions, transactions. alors ce mois ci euh, 26.04 c'est en progression constante donc euh, toute la période c'est à dire depuis depuis 90, 2012, 2012, depuis 2012. Alors euh, en août, euh, j'étais à 68. En juillet 57, 52 en juin. Ah, je vous laisse voir. 2015-2017. En 2014, bon alors c'était à partir de 2014. Au 0,10, en 2014. Pour arriver. Maintenant, 300p à 9408. Voilà. Je vais donc à 9408. Alors ma chaîne, c'est Brujou. Ma chaîne. À propos voilà bonjour à tous je vous présente ma chaîne cette chaîne à bord de voyage monument musée tombe de personnalité j'aime toutes euh, les vidéos je suis passionné par les voyages voilà Bon, mais sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Et à vous aussi de progresser dans YouTube. Au revoir.